Apprendre à connaître et à aimer Allah, notre Créateur Un livre islamique pour enfants Initier les enfants à Allah, Dieu Écrit par The Sincere Seeker pour enfants Lui par Melissa Dion Allah est le seul et l'unique Allah est notre Créateur Allah commande et prend soin de vous, de moi, de nos familles et de tout le reste. Allah nous procure de la nourriture et un lit douillet et chaud, dans lequel nous nous sentons en sécurité et en bonne santé. Allah est bien plus haut que les cieux. Allah a créé de grandes planètes et de petites planètes. Allah a créé la terre pour que nous y vivions. Allah a créé des étoiles brillantes pour nous donner de la lumière. Allah a créé l'univers tout entier. Allah a créé la pleine lune. Allah a créé les nuages gris et pelucheux. Allah fait tomber la pluie sur la terre pour la nourrir et la purifier. Allah fait souffler le vent dans différentes directions. Allah fait rayonner le soleil. Allah a créé l'eau froide et l'eau chaude également. Allah a créé de belles rivières bleues. Allah a créé les grands océans houleux. Allah a créé les mers profondes et obscures. Allah fait bouger et élever les vagues. Allah a créé de grandes montagnes rocheuses. Allah a créé de petites montagnes de neige. Allah a créé les bananiers et les orangers pour que nous puissions en manger. Allah a créé de belles fleurs odorantes de différentes sortes et couleurs pour que nous puissions en profiter. Allah a créé des familles heureuses pour passer du temps ensemble. Allah a créé des parents affectueux pour qu'ils prennent soin de nous, qu'ils nous aiment et que nous soyons bons envers eux. Allah a créé des frères et des sœurs gentils pour s'occuper de nous et pour que nous nous occupions d'eux. Allah a créé de grands animaux, comme les éléphants d'Afrique, les ours bruns et les alligators verts avec des dents pointues. Allah a créé de petits animaux, comme la minuscule coccinelle, ainsi que le bourdon. Allah a créé des sauterelles sautillantes, des fourmis minuscules et des libellules volantes. Allah a créé des aliments nutritifs pour aider notre corps à devenir sain et fort. Allah a créé des boissons savoureuses pour quand on a soif. Allah a créé des raisins violets, du pain frais délicieux du fromage jaune, du poulet savoureux et de délicieuses pommes rouges. Allah offre la vie aux gens et leur offre également beaucoup de choses. Allah nous a donné une maison confortable pour vivre, une voiture pour conduire, nos jouets préférés pour jouer, nos deux mains pour fabriquer des choses et nos deux pieds pour marcher, nos yeux pour voir, nos oreilles pour entendre et nos bouches pour manger et parler. Allah voit et sait tout ce qui se passe. Allah entend tout ce qui est dit. Allah est très aimant. Allah nous aime très, très fort. Allah prend soin de nous énormément. Nous devrions l'aimer aussi. Tout le bien vient d'Allah. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allah illumine le cœur des gens. Nous prions Allah, car Allah nous a créés et nous aime. Et nous aimons Allah aussi. Allah répond à nos doigts quand nous les lui demandons. Nous devrions toujours parler à Allah. Allah accordera aux personnes honnêtes le paradis où elles auront tout ce qu'elles désirent et vivront dans la joie et la bonne humeur.